nombre isolé et nu Un groupe de nombres cachés dans la colonne 7 8 9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 Nombre caché dans la colonne 9 Nombre caché dans le grand carré 6 Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne 2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 Nombre caché dans la colonne, 2 Nombre caché dans le grand carré, 6 Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne, 5